Fin janvier, 5 uh, gorfous sauteurs qui viennent du zoo de Berlin. Donc, ils sont arrivés dans un contexte un petit peu particulier. Il faut savoir que la population des gorfous sauteurs est assez vulnérable, notamment en parc zoologique, parce on a très peu de reproduction et on a besoin de travailler tous ensemble pour pouvoir euh, faire des échanges et euh, pouvoir donner un maximum de chances pour que les oiseaux puissent se reproduire. Les gorfous sauteurs font partie d'un programme d'élevage européen qui permet justement de placer différents oiseaux en fonction de leur espèce, de leur sexe, en fonction aussi de leur, euh, leur vulnérabilité. C'est-à-dire que là, effectivement, sur les gorfous sauteurs, on est vraiment sur une espèce menacée. Donc, on nous a confié trois femelles et deux mâles dans ce cadre-là pour agrandir notre colonie et surtout équilibrer le sexe ratio de cette colonie pour permettre à nos oiseaux de former des couples et de pouvoir se reproduire dans de bonnes circonstances. Donc, on espère d'ici quelques mois avoir. Euh, la joie de voir des couples se former et puis avoir un petit peu plus tard de la reproduction.